Bonjour, aujourd'hui on va travailler intérieur cuisse, extérieur cuisse, périnée. Donc je travaille trois muscles euh, ensemble hein, ou intérieur cuisse ou extérieur cuisse, abducteur, adducteur et périnée. Dans cette position, la marine, ma vie, est allongée sur le dos les mains au dessus de la tête qui servent à rien c'est juste pour avoir la bonne position côté d'oeuf, elle a bien ses fesses relevées et là, elle elle va serrer au maximum les jambes, c'est elle qui travaille l'intérieur cuisse, c'est le plus difficile donc elle, elle serre, elle serre jusqu'à l'intérieur du périnée, tout a l'impression qu'elle va l'avaler, elle est vraiment très tôt, le périnée ça sert à plein de choses, je n'ose pas vous raconter là comme ça sur la vidéo mais faites moi confiance pour les fuites urinaires, pour les faire des bons câlins, pour tout ça, garçons et pour tout le monde, ça c'est... Donc, ici, moi j'ai les jambes aussi semi-fléchies, j'écarte doucement, parce que moi je travaille extérieur cuisse, j'ai donc beaucoup plus de force qu'elle, donc j'écarte doucement, par contre elle, elle serre au maximum. On compte jusqu'à 10, on relâche, on repart sur une deuxième série pareil, encore une fois jusqu'à 10. Et après, on chante. Je passe à l'extérieur, elle remonte, et là, moi, à l'extérieur, elle, elle est à l'intérieur. Attention, là c'est elle qui a le plus de force, elle écarte toujours, c'est pas des mouvements, hein, c'est en isométrie, je travaille toujours sans m'arrêter. Elle, elle écarte doucement puisque c'est elle qui a le plus de force et c'est moi qui serre, qui serre au maximum pour travailler intérieur-cuisse jusqu'à l'intérieur du péril, d'accord Ça aussi pareil, j'en fais jusqu'à 10, je relâche. Et on reprend une deuxième série, encore jusqu'à 10. Et après, on change de rôle, d'accord Donc à chaque fois, c'est des petites séries de 10, enfin des petites répétitions de 10. Et je fais deux séries à l'intérieur, deux séries à l'extérieur. Et je change. Après, encore on, on change de rôle. Moi, je passe allongée, elle debout, deux séries à l'intérieur, deux séries à l'extérieur. Merci.